Salut à toi Eh bien, on a été coupé. Donc, euh, le kirtan a été un peu annulé pour le moment. Je reviendrai, euh, je ferai peut-être une vidéo ou alors un post sur, ma, sur mon Facebook pour euh, voir comment on va faire pour la semaine prochaine. En attendant, la pratique de la semaine. On a tendance à vouloir... Euh, s'extirper de l'humain quelque part dans cette notion de réalisation du soi d'éveil on a, on a une tendance à vouloir à une volonté humaine de, de ne pas vivre d'esquiver les expériences alors que il y a littéralement rien à esquiver rien ne, à ne pas ressentir en fait tout est ok du point de vue de ce, de ce témoin silencieux, euh, à partir duquel plus aucune histoire n'est racontée, même pas un je suis. Même pas un je suis conscience, je suis présence, tout ce que tu veux en fait. Euh, vu que plus aucune histoire ne se raconte, tout est véritablement ok. Toutes les réactions, toutes les émotions, toutes les actions, toutes les erreurs... Euh, nos pires gaffes, nos coups de génie. Euh, tout, du point de vue de l'unité, tout est OK. C'est pour ça que j'aimerais euh, cette semaine qu'on aille euh, proposer cette proposition de, de, de, de pratique par rapport, à, par rapport à ça. Et donc, à chaque fois que tu vas ressentir, quoi que ce soit, à chaque fois que tu vas faire une action euh, que tu vas faire un choix, peu importe ce qui s'anime en toi, ce qui s'anime au cœur de l'humain, émotion, sensations, positive ou négatives d'ailleurs, déclare ceci, je choisis de me laisser traverser. Je choisis pleinement de me laisser traverser, de ne rien retenir, de ne rien vouloir euh, que ça parte c'est pas très français ce que je viens de dire euh, de ne rien vouloir éjecter de mon expérience car l'unité que je suis ou la conscience que je suis ou euh, bref mets le mot que tu veux car l'unité que je suis n'est pas perturbée par ce que je vois et si tu veux la version courte euh, tu peux à chaque fois que tu ressens quelque chose fais quelque chose à il y a une réaction, quelle qu'elle soit, déclare l'unité que je suis n'est pas entachée, n'est pas modifiée, n'est pas en danger par rapport à ce qui est vécu, ce qui est perçu, ce qui est ressenti. Donc, je, me, je choisis de me laisser traverser. Voilà à peu près, donc, tu peux utiliser tes propres mots. Euh, Fais à ta manière, dis à ta manière. L'essentiel pour les mots, c'est que, que les mots euh, soient de réels panneaux indicateurs vers l'expérience. L'expérience de l'expérience intime, concrète, matérielle, que l'unité que je suis, la conscience que je suis. Cette nature indéfinissable n'est pas ne peut pas être changé par quoi que ce soit, il ne peut pas être en danger, il ne peut pas disparaître, parce qu'il y a une pensée, négative ou positive, parce qu'il y a une émotion, colère, joie, tristesse, parce qu'il y a une tension qui habite le corps, exactement comme le ciel bleu ne peut pas se faire recouvrir par les nuages. On peut avoir l'impression que le soleil et le ciel bleu sont recouverts, qu'il n'y en a plus. Pourtant si on traverse les nuages, le soleil, du point de vue du soleil et du ciel, il y a toujours, il n'y a que ciel bleu, il n'y a que soleil. Et c'est une image, c'est une métaphore, mais ça correspond vraiment à l'expérience. Ça correspond véritablement à cette expérience de, de l'unité que je suis, la nature inconnaissable que je suis, infinie. Pour elle, il ne se passe rien. Et c'est en ça, plus aucune histoire ne se raconte, ça ne veut pas dire que le corps ne ressent plus, au contraire, l'expérience de l'unité, l'expérience de conscience absolue, c'est pour le corps, pour l'identité, une pleine vague, le corps est nu face à la tempête des émotions. Des pensées. Mais il y a cette... Cette goutte. Cette étincelle de rien. Qui ne se raconte plus... Rien. Du tout. Ni de « je vis quelque chose ». Ni de « je perçois quelque chose ». Ni de « je suis conscience ». Rien du tout. Donc voilà à peu près pour le... Pour la pratique de la semaine, encore une fois euh, je trouve une solution pour la semaine prochaine d'ailleurs elle est déjà là puisque tout est déjà là il y a un niveau le niveau de l'étincelle absolue qui de son point de vue, tout est déjà là tout est déjà fait alors il suffit de demander à cette étincelle absolue de se, de se vivre en tant que étincelle absolue donc, euh, je vous laisse la surprise, et euh, on se donne rendez-vous comme d'habitude, la semaine prochaine, 10h30.